cher professeur Liu, président de l'Université de Shanghai, chers professeurs et personnels, chères étudiantes et chers étudiants de l'Université de Shanghai, au nom de l'ensemble de la communauté des universités de technologie française, l'UTBM à Belfort-Montbéliard, l'UTC à Compiègne et à Troyes), et en tant qu'actuel président du groupe UT, réunissant ces trois établissements, je suis ravi de féliciter votre université, l'Université de Shanghai, pour son centième anniversaire. 100 cent ans est un âge à la fois mature et jeune pour l'Université de Shanghai. Mature car votre institution bénéficie d'une histoire et d'une expérience de 100 ans. Jeune car au regard des 5000 ans d'histoire de la Chine, 100 ans est une période de pleine jeunesse, de vitalité. Cela signifie donc que l'Université de Shanghai, forte de la richesse d'un siècle d'expérience, déploie toute son énergie pour continuer à se développer et à contribuer pleinement à l'avancement de l'éducation supérieure en Chine et dans le monde. Elle fait partie des institutions d'éducation supérieure les plus avant-gardistes de Shanghai, à l'image de la ville elle-même, très dynamique, très moderne, et parmi les plus développées au monde. Nos trois universités de technologie ont noué il y a plus de 16 ans de cela. Un lien très étroit avec l'Université de Shanghai, au travers de la création d'une entité commune, l'Université de technologie sino européenne de l'Université de Shanghai Uceus. Durant cette période, les universités de technologie françaises et l'Université de Shanghai ont établi une solide et durable coopération et mis en synergie leurs efforts pour assurer chaque année à 250 étudiants chinois entrant en bachelor une formation en sciences de l'ingénierie, alliant le meilleur de nos savoir-faire pédagogiques respectifs. La formation d'ingénieur est un savoir-faire français reconnu internationalement, et les universités de technologie ont été parmi le premier groupe d'établissements d'enseignement supérieur français à s'être associés à une grande université chinoise au sein d'un institut franco-chinois. Depuis cette date, grâce aux investissements humains et matériels de nos établissements, plus de 2500 étudiants chinois ont été formés. 60% d'entre eux ont obtenu, en plus de leur diplôme de l'Université de Shanghai, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master de l'une des universités de technologie françaises. Diplôme qu'ils ont pu aisément valoriser sur le marché du travail, en Chine comme en France et dans le reste du monde. Depuis 2005, également, près de 2000 étudiants français et internationaux provenant essentiellement de nos établissements ont pu bénéficier d'au moins un semestre en échange académique à l'Université de Shanghai. 2021, année du centième anniversaire de l'Université de Shanghai, sera également l'année de la préparation d'un nouveau chapitre pour UTSEUS, avec notamment la création du Master et le renouvellement de la Convention nous liant. Souhaitons-nous de nouvelles réussites dans ce cadre renouvelé, avec toujours autant d'échanges de savoir-faire, de connaissances et d'enrichissements mutuel, pour le bénéfice de nos jeunes étudiantes et étudiants et pour le bénéfice d'un monde prospère et pacifique. Le partenariat entre les trois UT à l'Université de Shanghai est peut-être relativement jeune par rapport à votre histoire, mais nous voyons en sa croissance un grand potentiel. Il relie nos institutions, mais aussi les industries culturelles et créatives de nos deux pays. La réussite de ce programme témoigne donc de la collaboration et de l'amitié durable entre la Chine et la France. Chers amis, je souhaite à l'Université de Shanghai, à son personnel et à ses étudiants, une merveilleuse célébration de leur centième anniversaire.